Aujourd'hui, euh, on va parler d'un auteur, hein, d'un écrivain, qui a été le plus grand écrivain de la deuxième moitié du XXe siècle en Italie, hein, c'est Italo Colvino. Donc euh, du fait que moi je suis la première à parler de, de cet auteur, donc je dois aussi un peu vous montrer la, sa biographie, hein, vous illustrer sa biographie euh, qui n'est pas vraiment banale et, et aussi je vous parlerai au moins des œuvres qu'il a écrites avant de, si par une nuit d'hiver, un voyageur que c'est spécialement l'œuvre, le roman dont je m'occupe aujourd'hui. Alors, Italo Calvino, vous voyez déjà les dates de cet auteur, hein, donc il est né en 1923 et il est mort en 1985. Et, mais la chose un peu particulière, c'est que lui, il est né à Cuba, hein, à Santiago de Cuba. Hein, et parce que son père il était là en tant que scientifique qui s'occupait d'une station expérimentale d'agriculture et de floriculture. Sa famille venait de saint Sanremo Peut-être que tout le monde sait que c'est l'endroit euh, le plus, disons, à, à, à l'ouest euh, de la côte de la Ligurie, où le climat il est le meilleur, hein, là, en Italie, et c'était mm, l'endroit où il y avait, euh, c'était la, la zone de production des haies, des roses, c'était des, des fleurs. Donc son père, il était un agronome, et il avait vécu pendant 20 ans au Mexique, hein, donc il était très connu, et il avait été donc invité à gérer cette station expérimentale non? avec sa femme euh, qui était une euh, femme qui, qui avait eu un diplôme en sciences naturelles elle a été la première femme en Italie à donner des cours à l'université dans cette discipline donc euh, euh, c'est une famille toute la famille c'était des scientifiques hein? l'unique euh, homme de lettres euh, intellectuel disons euh, écrivain c'est lui hein? c c était un peu euh, c'est un décalage par rapport à sa famille. Et donc, il est né en 1923. Je vous montre aussi, bon, quelle est la, la station expérimentale. Là, là c'est la la maison des parents à l'intérieur de la, de la station expérimentale. Mais lui, il a vécu là pendant des ans, donc euh, il ne se rappelait de rien. Hein. Après, il est revenu à San Remo, où il a passé toute son enfance, son adolescence, aussi sa jeunesse, parce que son père il est revenu juste pour diriger la, une autre station expérimentale. Là, il est... Il est là avec ses parents hein. et et puis là c'est juste la station expérimentale que ses parents euh, dirigeaient à Saint-Rémy. Hein. saint c'était une ville très cosmopolite euh, avant disons la, de, la deuxième guerre mondiale. Donc c'était euh, euh, un milieu très ouvert. Hein. Par exemple lui il a fréquenté parce que ses parents étaient des scientifiques donc il désirait euh, qu'il qu n'avait pas une éducation religieuse, et donc il a fréquenté une école vaudoise. Ouais, vaudoise, c'est des protestants, non Et après, bah, il a fait une, un lycée public, hein, et, et ensuite, bah, c'était un peu la vocation de la famille, donc il s'est inscrit à la faculté d'agriculture à Turin. Hein, et, mais il n'a pas résisté longtemps, hein, en, en s'occupant de, de questions qui ne lui intéressaient évidemment pas. Donc il a commencé des études, des lettres. Et, mais en 1943, puisqu'il avait 20 ans, en 43, donc il a dû euh, s'enfuir, parce que sinon il, il, il aurait dû faire son service militaire pour la République sociale de Salon Non de Mussolini. Donc il s'est enfui et, et il a rejoint les bandes, les bandes de partisans dans les montagnes. Donc il a, il, a, il a participé à la résistance italienne. Je vous montre aussi, là c'est un peu le papier hein, qui vous montre qu'il était, il participait à, au, à un, des bataillons, des, là on ne le lit pas beaucoup, hein, mais c'est Garibaldi. Oh. Non, c est, c est son, les milices communistes, lui, il n'avait pas encore, disons, une idéologie particulière à cette, à cette époque-là, mais... Et, euh, il savait que les Garibaldins, hein, on, le, on le s'appelle comme ça, c'était les plus actifs sur le plan de la résistance euh, au fascisme. Et donc, c'est pour cela qu'il a, qu a participé, et donc, il a adhéré à, à, à, à, au groupe de, de ses partisans. Donc, il est revenu après, après la guerre, euh, il, il, a, il a passé donc, euh, sa, son mémoire euh, en lettres. Hein, euh, italienne, et puis il a commencé à écrire euh, pour des journaux, euh, des articles, euh, non, des choses comme ça, mais euh, très tôt, euh, il a été embauché à l'Enaudi. Alors l'Enaudi, c'est une maison d'édition, pour l'Italie, a été très très très important parce que ça a été vraiment la maison d'édition la plus ouverte vers, euh, en, envers euh, la, la culture euh, Européenne, mais aussi, aussi américaine, par exemple. Et là, il a rencontré tous les grands intellectuels italiens de cette période. Pavese, par exemple, Vittorini, Foa, qui est un philosophe, disons, Nathalie Ginsburg, qui est la, bon, la femme qui est là, et qui, qui, a, qui a été aussi une, une écrivaine très connue. Et donc lui, il est là, vous le voyez, c'est lui qui a... Est oui. le... si, est... Et, bon, il, il est toujours très timide, donc euh, je ne sais pas, là, c'est vraiment lui qui dirige la réunion. mais... Je dis c'est très important qu'il ait participé, qu a participé à, à ce travail parce qu'il est, il est, il est resté pendant presque 30 ans comme collaborateur. D'abord il était rédacteur, après c'était une sorte de collaboration extérieure mais avec cette maison d'édition. En 1980, quand cette maison d'édition a été vendue, à la Mondadori, c'est-à-dire Berlusconi, donc il a abandonné cette maison d'édition. C'était un choix tout à fait politique, politique, dis, disons idéologique, non Donc lui, il a toujours milité, disons, dans la, pour le Parti communiste, hein? ils étaient inscrits, mais... Pff, Bon, il n'était pas vraiment convaincu qu'en Italie, on devait faire la révolution communiste comme en, en Europe, comme en Union soviétique. Et surtout, après 1956, quand il y a eu euh, évidemment l'occupation la, la, la, militaire de, de la Hongrie de la part de, de, de l'Union de soviétique, donc il a abandonné le parti, il a continué à a, disons, voté pour, pour les partis communistes, mais il n'était plus inscrit. Hein. Et donc, je vous montre, euh, ben, là, vous regardez cette belle euh, femme-là. Hein. Alors, entre-temps, lui, il a... Euh, euh, disons, il, il a entretenu beaucoup de relations avec les intellectuels européens, beaucoup, hein? mais surtout avec les Français. Vous savez, lui, il habitait à Turin, donc Turin, c'est un peu la porte de la France pour l'Italie. Tout, tout le monde à Turin parle français. Hein? C est, c est, le patois, c'est un patois fran francophone. Et, donc, il avait ces contacts très fréquents avec Paris, hein? surtout, donc, où il faisait de longs séjours, ces et c'est là qu'en 62, il a rencontré cette femme. Cette femme s'appelle Judith Esther Zinger. Vous voyez que ce n'est pas un nom français, c'était une femme juive d'origine argentine. Hein, elle était née en Argentine. Et donc elle l'a rencontré en 62 et ils se sont mariés en 64. Mais ils se sont mariés à Cuba parce que lui, il avait envie de revoir un peu le lieu de, de son enfance. Et donc c'est pour cela qu'il avait décidé donc d'aller là. Ils ont eu une fille qui s'appelle Giovanna, née en 65, que maintenant donne des cours à l'université de New York. Et, et sa, sa femme, elle était interprète et traductrice. Hein? Donc, euh, et à partir de 1967, Calvino, il est allé vivre à Paris. Hein? Il pensait d'abord de rester là pendant cinq ans, mais à la fin, il est resté jusqu'à à 1980. Donc, 13 ans, il a passé à Paris. Et la première photo que, que je vous ai montrée, juste... Euh, euh, de, là, la fenêtre, c'était la fenêtre de son, de son appartement à Paris. Hein. Mais il disait qu'il se sentait de toute façon encore étranger parce que lui, euh, bon, il faisait de longs voyages en Italie. Non, il a fait les retours toute sa vie, je crois. Hein. Et donc là, euh, vous le voyez avec la fille aussi, hein. il est en train de, de jouer avec la petite. Hein. Et encore, est très important, c'est la participation de Calvin à, à, aux réunions de ce groupe hein, d'intellectuels, euh, mathématiciens, romanciers français qui appartient à l'ULiPo. Je ne sais pas si vous connaissez... Peut-être que oui, hein, parce que euh, ce n'est pas quelque chose d'exotique. De, oui. hein. Je dis Lulipo, c'est ouvroir de littérature potentielle. Non <rire> Alors, c'est un groupe d'intellectuels, comme je vous disais, qui euh, faisait de, de, de la littérature très révolutionnaire, je dis expérimentale. Hein. Je vous expliquerai, mais je, je peux vous le dire tout de suite, comme ça vous le saurez déjà. C'est-à-dire que, par exemple, il... Euh, Voulaient euh, pratiquer une littérature fondée euh, sur, sur le jeu combinatoire de, de, de différents éléments et surtout euh, sur deux disons, fondements. Euh, le premier, c'est la contrainte, c'est-à-dire que ces écrivains-là s'imposaient, par exemple, des, des règles très strictes, par exemple, utiliser seulement une voyelle. Vous imaginez un roman, un texte écrit seulement avec la lettre, avec la voyelle e, hein, ou par exemple, il, euh, il écrivait des textes où euh, il y avait une voyelle qui était bannie. Hein, par exemple, toutes les voyelles, mais sauf la e, par exemple. Là, c'est très difficile. Hein. Euh, je dis donc, mais ils ont pratiqué cette euh, cette littérature, pendant, bah, ça existe encore, hein, le lipo, même si n'est pas maintenant bon, très à la page. Hein. Et, et l'autre règle, disons, fondamentale, c'était eh, qu'un texte littéraire euh, non, peut se fonder sur la, des variations infinies. Alors, je ne sais pas, peut-être que tout le monde connaît Roland Barthes, non Roland Barthes a été euh, le fondateur aussi de la, la sémiologie, mais Roland Barthes ou euh, Kenon, par exemple, non? Hein? qui a écrit « Le fleur bleue euh, », qui a été traduit par Calvino hein, en italien, hein? et, et Kenon, par exemple, il a écrit un, un livre qui est « exercice de style hein, », qui a été... Euh, traduit en italien par Umberto Eco, celui-là. Et, et donc c'est une toute petite histoire, banale, très banale. Il y a quelqu'un qui rencontre un autre sur le bus. Hein, et et hum, ce type-là, il est en train de se fâcher avec, euh, avec un autre passager de ce bus. Et après... Et, euh, le, le protagoniste, disons, le rencontre une autre fois euh, dans le marché et il lui manque un bouton dans la veste. C'est une histoire longue comme ça, mais qui, sur, sur cette histoire, il a écrit 99 variantes. C'est-à-dire que dans tous les registres possibles, dans tous les styles possibles, la parodie, la satire, ou, pour, ou bien par exemple, euh, une, une histoire avec toutes les couleurs possible, non? C'est très intéressant. Les exercices de style ont été vraiment un texte aussi en italique qu'on a, qu a lu beaucoup. Hein? Alors là, je dis, il participe à, à, à ces groupes, mais il a aussi de, des contacts très stricts avec des autres intellectuels que, que, que venaient en, en Europe. Là, c'est Borges. Tout le monde le connaît, hein, je crois. Euh, vous voyez qu'il est aveugle. <rire> Moi, je l'ai vu à Milan, juste peu avant sa mort et pour vous dire que c'est vraiment un personnage qui a euh, plusieurs contacts et qui a été influencé profondément par euh, la littérature européenne de ces années-là hein. c'était des années de forte expérimentation hein, tant, tandis que maintenant l'expérimentation c'est désormais fini. Hein. on est retourné un peu à l'idée de la littérature euh, du 19e siècle, je dis au roman réaliste, choses comme ça, mais dans ces années-là, vraiment, euh, c'était un peu la, la révolution dans la littérature. Alors là, c'était simplement. Euh... Alors, euh, je vous parle maintenant des œuvres principales, hein, jusqu'aux années euh, à la fin, disons jusqu'à euh, 1979, mais je ne vous ai pas dit que. 80, hein, en 1980, il revient en Italie. Hein. Il passe donc cinq ans à Rome. Donc euh, il ne va pas, si, il ne retourne pas à Turin, il va à Rome. Il continue à faire ses voyages avec, euh, pour quelque temps, non, avec euh, les, les différentes maisons d'édition, parce que euh, après, il va publier ses œuvres pour la Garzanti. Mais en 85, donc à 62 ans, il a été victime d'un AVC et euh, il était dans sa maison de vacances en Toscane et, et donc il est mort à Sienne euh, la même année, non pendant l'été. Alors les œuvres principales qu'il a écrites, hein, alors peut-être que vous connaissez quelques-unes de ces œuvres parce qu'elles ont été assez, assez, assez réputées. Hein. Alors en 47, c'est le Sentier nid d'Araignée hein, qui sort. C'est un livre très particulier, c'est un livre sur la résistance, un roman sur la résistance, mais tout à fait différent des romans sur la résistance épique qui exaltent l'action du peuple. Non, parce que le, le protagoniste, c'est un enfant qui a 10 ans. Hein, et donc le Sentier nid d'Araignée, c'est un sentier où lui, il a caché un pistolet qu'il avait envolé à, à un allemand. Mais c'est surtout une histoire vue par les yeux de cet enfant. Donc c'est toute une histoire fantastique, dans un monde irréel, où ce n'est pas vraiment l'histoire qui répète des, des, des événements réels. Et de guerre, mais c'est surtout une grande aventure de, ces, de cet enfant non, qui, qui participe hein, à cette résistance, mais en, en voyant la résistance un peu comme une grande aventure. Hein, une grande aventure, mais. Et donc, c'est un roman très particulier par rapport à la littérature de la résistance italienne. En 1952, hein, c'est le premier texte de la trilogie des ancêtres, dont. Vous parlera le professeur colotte hein. Et donc, c'est les vicomtes pour Fendu. Hein. Alors, ils sont trois maintenant. Je réduis un peu parce que je ne veux pas vous ennuyer trop. Et, alors, il y a les vicomtes pour fendus, hein Et donc, c'est un personnage qui, à un certain moment, de, pendant une guerre, a coupé son corps... Est, est coupé en deux parties, et les deux parties agissent indépendamment l'une de l'autre. Alors il y a les bons et les, les méchants, hein, l'infortuné c'est le méchant. Mais tous les deux, ils agissent d'une manière un peu folle, c'est-à-dire que les résultats de leurs actions sont toujours négatifs, jusqu'au moment où ils se réunissent ensemble. Non donc c'est un conte philosophique, un peu à la manière de Voltaire, c'est-à-dire que la thèse qu'il veut démontrer, que les hommes qui ne sont que euh, Vertueux hein, et qui n'ont pas vraiment euh, cette composante euh, humaine aussi, non, de la méchanceté si vous voulez, bon, de l'instinct surtout, euh, c'est-à-dire la, la, la composante la, euh, plus instinctive, plus viscérale, non, euh, ils ne peuvent pas agir. Non, ils doivent vraiment, euh, chaque homme doit être un peu l'unité de ces deux, deux parties. Hein, on le verra aussi dans l'autre... Alors, je continue. En 1956, là, c'est important parce que pour nous, eh, alors, nous, en Italie, on n'a pas eu une récolte des contes des fées jusqu'en 1956. Euh, je dis, les Allemands, ils ont eu les frères Grimm que, déjà, eh, pendant le romantisme, ils ont ramassé tous ensemble les contes des fées. Nous, on n'a eu rien. La tradition populaire, elle a été, donc, à euh, un certain moment, elle est devenue une tradition écrite à partir de ces textes que Calvin hein, a écrits, poussé par la maison d'édition. Et donc, les, les contes italiens, c'est un peu cette, cette récolte, c'est un volume comme ça, hein. et, et c'est en cette occasion que lui, il a... Euh, il vient à, à, en contact avec euh, prop qui est un intellectuel russe qui avait étudié hein, les contes des fées et qui voyait par exemple dans les contes des fées un peu les catalogues de destins humains. Par exemple, non, le protagoniste qui doit faire face à une épreuve. Hein. Ça c'est, tout le monde, je dis tous le, le, les livres du monde hein, ont un moment comme ça. Donc c'est un peu une structure fixe de, de chaque vie humaine, même de la nôtre, non et, et aussi de, de n'importe quel texte. Non en 1957, il y a le baron Perché. Hein, c'est l'histoire d'un baron, d'un jeune, hein, d'un enfant, il a 12 ou 13 ans, hein, qui à un certain moment, il... Euh, désobéit à sa famille parce que sa famille veut qu'il qu mange des escargots et lui n'a pas envie. Et donc, il grimpe sur un arbre hein, et il décide de rester là tout le temps, tout le temps de sa vie. Hein. Et donc, on pourrait penser que euh, dans ces cas, euh, ce, ce, ce jeune, hein, il s'éloigne de la vie des hommes, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que lui, il participe, même s'il est sur les arbres, hein, à la vie de tous les gens. Par exemple, il euh, il prévient les, les paysans quand il y a un feu qui s'allume il a beaucoup d'aventures de, de, aussi des aventures avec des femmes de, de, des filles hein. il a une amoureuse à un certain moment donc, et les amoureuses elles, elles grimpaient sur les arbres parce que lui il ne descend plus hein, plus, plus, plus à, à jamais et, et, et donc c'est un peu la démonstration euh, la, la thèse philosophique c'est que si on s'éloigne un peu hein, de la vie réelle quotidienne, si on regarde un peu les faits, disons, à distance, peut-être qu'on connaît mieux et qu'on peut agir d'une manière plus rationnelle hein, dans les faits de la vie humaine. Ça, c'est la thèse du deuxième... Euh, de cette trilogie. Hein. En 59, il y a le dernier, que c'est le chevalier inexistant. Là, il y a un chevalier médiéval qui s'appelle Agilulf. Et en réalité, ce n'est pas un chevalier, parce qu'il n'y a qu'une armure, et cette armure, elle est vide. Non et il n'y a rien, il n'y a, a pas un personnage à l'intérieur. Et, et c'est un personnage très sérieux, très formel, c'est toute forme. Il n'a pas une substance, c'est simplement une forme. Hein? Et donc, il agit toujours d'une manière rationnelle, vertueuse, mais lui aussi, c est, c est, ce n'est pas vraiment un vrai, une vraie personne humaine. Non? Il, il, il a besoin d'être, euh, disons, une unité plus complexe. Non? Euh, simplement, la, la forme extérieure, euh, ne sert à rien non on a besoin de remplir cette forme d'une substance humaine hein? des passions de, de de même je dis d'instinct de, de choses comme ça alors euh, en 63 euh, il y a un texte qui sort très important parce que c'est un peu disons les tournants de il abandonne complètement hein, euh, l'idée d'une littérature réaliste hein? c'est la journée d'un scrutateur euh, ici il y a des de gens qui viennent de Turin, peut-être qu'ils connaissent très bien la réalité. Lui, alors le personnage s'appelle euh, Amerigo Ormea, et lui, il est nommé scrutateur pour le Parti communiste euh, à l'intérieur de cette euh, <rire> institution que c'est le Cotolengo. Le Cotolengo, c'est un quadrilatère qui, est, qui mesurera, je ne sais pas, presque des kilomètres, hein, à l'intérieur duquel et, tous les les démunis, les, pas les démunis, mais surtout ceux qui qui euh, que la nature a défavorisés, les gens qui les handicapés mais très graves, hein, très graves. Hein. Donc ils vivent là, ils sont soignés par par des nonnes, hein, par des sœurs, de bonnes sœurs. Et, et donc lui, il va là et il sait très bien que Bon, ce ne sont pas des gens qui peuvent exprimer une volonté politique, hein. donc ce sont les sœurs évidemment qui régissent leurs mains ou vont voter euh, à l'intérieur de, de la cabine euh, pour, pour eux. Hein. Et donc ils s'interrogent si vraiment a du sens parler de gauche, d'idéologie de gauche ou, ou, ou, ou de droite dans un endroit où c'est la nature qui se présente dans sa forme la plus défavorisée. Non il y a une scène finale qui est, qui est très intéressante pour, euh, parce qu'il regarde euh, Dano et il y a un, un père avec euh, à côté un, un enfant qui est euh, vraiment une sorte de une monstre. Non? Et, et ce père, euh, et il, euh, il crase de, des amendes pour euh, l'enfant. L'enfant ne peut pas répondre, ne peut pas le regarder, ne peut rien faire. Mais là, il, il, il arrive à la conclusion que donc, c'est l'amour qui peut dépasser aussi le, les idéologies euh, politiques. Hein, c'est très intéressant, très bien fait. Lui, il se sent surtout... Un écrivain de contes. Hein. Alors, il écrit une première série de contes qui s'appelle Cosmicomique. Comique en italien, Comique en français. Hein. Alors, le personnage principal, c'est Kou, FQ, Donc, c'est un nom inventé, hein, bien sûr, et, qui est le protagoniste d'une série d'aventures hein, qui doivent un peu démontrer quelles sont les théories scientifiques, surtout de la, de la cosmogonie, c'est-à-dire de la naissance du monde. Je vous fais un exemple, parce que par exemple, il raconte euh, qu'avant le Big Bang, non, tout, toute la matière et l'énergie était dans un point, non. Il dit, ah, on était très strict là, très, euh, c'était difficile de vivre tous dans un point. Il y avait une promiscuité. Alors, euh, il y avait la, la une femme qui disait « Ah, moi, si j'avais si un peu plus d'espace, je pourrais vous faire du tagliatelle. » Et, et c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que ce sont des théories. Euh, av avant le conte, il y a énoncé la théorie. Et ensuite, euh, bon, est, il y a ce, ce conte hein, qui doit un peu mettre en scène la situation qui pourrait avoir été dans cette période-là, légendaire que c'est de, de la construction de la, de la naissance du monde. C'est très amusant hein, très, et, et, et, et très sérieux aussi, hein, en même temps. Alors, là, euh, on est mm, en 67. En 67, il écrit un essai, hein, un essai qui s'appelle « Cybernétique et fantasme ». Hein. Alors là, c'est vraiment le moment du tournant de sa littérature. C'est-à-dire que lui, il, il écrit ce texte où il, il, il déclare que la littérature ne peut pas être ni la voie de l'intimité, c'est-à-dire du sentiment qui jaillit de, du cœur de l'intérieur, donc pas de romantisme dans la littérature, hein, parce que c'était le refus du, du romantisme aussi, c'est-à-dire de l'expression des sentiments. Il dit que c'est fini avec cette littérature. Hein. Mais la littérature ne peut pas être aussi la voie du temps, par exemple, devenir le porte-voix des idéaux d'un certain moment historique. Et, et ne doit même pas être le miroir de la société. Donc, ne peut pas réfléchir ce qui est la société de, de son temps ou de temps passé. Hein. Donc, et ne peut pas être aussi l'expression de l'inconscient. Donc, il refuse complètement les interprétations psychanalytiques, Freud, tout ce que vous voulez, le réalisme de la littérature du 19 e siècle, non, Zola, anthrop... Zola la littérature c'est la miroir de la société, mais pour lui c'est pas ça. Et donc, il dit ça, il dit que c'est un processus combinatoire, hein, de choix et disposition des mots, s'effondrant sur des structures fixes capables d'engendrer des variantes infinies. C'est-à-dire que pour lui, hein, alors la littérature, euh, la, la, un roman hein, doit devenir ça. C'est-à-dire la combinaison, la combinaison de différentes situations, de différentes actions, hein, et, qui qui sont un peu toujours les mêmes, hein, et que on doit donc mélanger et mais et faire des variantes. Je vous explique mieux en, en vous montrant comment c'est les choses qu'il va écrire. Hein. Mais c'est un peu l'enseignement de l'Olipo. Hein. C'est un peu l'enseignement de l'Olipo. C'est-à-dire, euh, pas de psychologie. Avec la psychologie, c'est fini. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on on ne doit pas exprimer, expresser des de sentiments, des émotions, des euh, de, de, de, de passions intimes. Hein? Tout ça, c'est fini. On, on ne doit pas vraiment se plonger dans la mentalité des personnages. On doit décrire, disons, des objets extérieurs. Je, je vais vous le montrer hein, maintenant. Et à partir de ça, vous pouvez comprendre, par exemple, comment ils agissent les personnages et comment ils sont. Je, je vous fais. Alors là, c'est Lulipo, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, il faut faire référence aussi à cette période, quels sont les grands courants littéraires, philosophiques, critiques de cette période. Parce que sinon, vraiment, on ne peut pas comprendre la, la littérature de ces années-là. Hein. Alors, euh, en période, euh, la nouvelle discipline, disons, fondée par exemple par Roland Barthes, vous connaissez les mythologies de Roland Barthes, hein? Et, ou par exemple Umberto Eco qui a écrit un traité de sémiologie, qu'est-ce qu'ils qu qu il disent Ils disent que alors, dans la réalité, euh, nous, on est devant des objets, hein, des objets, mais ces objets ne sont pas des formes vides. Ce sont des signes, c'est-à-dire qu'ils ont derrière une réalité qu'il faut, qu faut saisir. Il hein? faut saisir à travers la réflexion. Hein? Et, et donc, par exemple, dans les romans dont je, je, je vais vous parler, « C'est par une nuit d'hiver un voyageur », nous voyons ce procédé appliqué. Par exemple, là, je vous lis. Alors, dans ces romans, je vous expliquerai après hein, comment il est organisé, ce roman, mais c'est simplement pour vous expliquer comment ça marche avec la méthode de la sémiologie et de, disons, de la lecture euh, euh, des actions des personnages à travers les objets. Hein. Alors, par exemple, euh, dans ce roman, à un certain moment, il y a le personnage, le protagoniste, qui entre dans la cuisine euh, de celle qui, qui, qui drague un peu. Hein. Euh, qui s'appelle euh, Ludmilla. Donc, lui, il regarde sa cuisine hein, et il euh, remarque qu'à euh, partir des provisions qu'elle a ou qu'elle n'a pas, à partir de ce qu'il trouve dans les frigos, par exemple, il y a un citron qui est pourri désormais. Non, donc, euh, il tire de, de ses apparences, de ses objets de, de, de sa cuisine comment elle est elle est, c'est son caractère, hein? quel est son caractère, parce que ben, chacun de nous le fait, hein? d'habitude, hein? si vous entrez dans ma cuisine, vous voyez qu'il n'y a rien, hein? il n'y a pas de tableau, il n'y a rien du tout, il y a seulement les choses essentielles, parce que moi je suis un peu essentielle. Je dis donc, on peut tirer vraiment non, des, des conclusions à partir du milieu où les gens vivent, donc là c'est... Alors, je, je vous la lis, là, c'est passage ça, je dis. La cuisine est la partie de la maison qui peut dire les plus de choses sur toi. Donc, hein, si tu te fais à manger ou non, on dirait que oui, mais pas tous les jours, mais, mais fréquemment. Si c'est pour toi toute seule ou pour d'autres aussi, si tu te limites au minimum à l'indispensable ou si tu as du goût pour la gastronomie, si c'est pour toi une nécessité pénible de te tenir devant le fourneau ou si tu y trouves un réel Plaisir. Un coup d'œil au réfrigérateur peut permettre de recueillir d'autres données et précieuses. Dans le compartiment à œufs, il ne reste qu'un œuf. En fait, du citron, il n'y en a que la moitié d'un et encore moitié sec. On relève en somme une certaine négligence pour ce qui touche au, au réapprovisionnement essentiel. Donc, euh, il tire cette conclusion. C'était une fille non, qui. Bon, n'a a pas grand chose à la maison, les choses essentielles n'existent pas, mais il y a des choses un peu exotiques. Donc, elle a un certain goût pour, euh, euh, oui, pour des produits qui ne sont pas les, les produits plus plus communs. Hein. Et, alors, mais pour compenser, il y a de la crème des marrons, des olives noires, un pot de salsifis, que je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Lorsque tu fais les courses, il est manifeste que tu te laisses attirer par les marchandises que tu vas exposer, au lieu de penser à ce qui manque à la maison. Ainsi, dès l'observation de ta cuisine, peut-on retirer l'image d'une femme extravertie et lucide, sensuelle et méthodique, qui met son sang en pratique au service de sa fantaisie. Vous voyez comme il est possible, donc, tirer non, de l'observation très, très, très... <rire> Je dis, très attentive hein. Et, du milieu où elle habite, non, quel est le caractère cette, de cette personne Mais il y a de plus que ça, parce qu'à un certain moment, les deux personnages hein, sont, se couchent ensemble. C'est la première fois qu'ils couchent ensemble. Hein. Et donc, eh, on peut tirer aussi eh, des de, de données sur les sentiments qui, qui, qui animent ces deux personnages, simplement à partir de euh, manifestations extérieures du corps, de cris qu'elle pousse, ou de touches, ou tout ça. Non? Et, et, et là, ce sont donc des signes qui parlent. Hein? Il y a des signes, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'elle va penser en ce moment. Hein? Et il dit, alors, puisque... La, la femme euh, impliquée dans l'histoire s'appelle Ludmilla, mais elle est aussi la lectrice. Après, je, je vous explique qu ce que ça voulait dire. Et donc, elle dit Lectrice, voici que tu es lu. Donc, on lit un corps humain comme on lit un livre. Hein? Un corps. Parle comme un livre, si, si on le, euh, est attentif, ton corps est soumis à un déchiffrement systématique à travers des canaux d'information tactiles, visuels, euh, olfactifs et non sans intervention des papiers gustatives. Louis à sa part aussi, attentif à tes l'allaitement, à tes trilles. Euh, le corps n'est pas seul, chez toi, objet de lecture. Il compte comme partie d'un ensemble compliqué d'éléments qui ne sont pas tous visibles, ni tous présents, mais qui se manifestent à travers des événements, eux, visibles et immédiats. Donc, euh, disons, la psychologie du personnage, on peut vraiment l'imaginer, la, la, la, la, la comprendre très bien, à partir de, des actions ou, de, ou des sensations que, que les deux personnages éprouvent. Là, je vous ai souligné, là parce qu'elle dit, tes yeux qui s'embrument, ton rire, les mots que tu dis, ta façon de ramasser ou de répandre tes cheveux, de prendre l'initiative ou d'esquiver, et puis tous ces signes, signes, donc euh, signes qu'on doit interpréter, c'est-à-dire ce sont des, euh, comme des variables inconnues, au-delà desquelles de, on peut vraiment comprendre euh, toute la, la constellation des significations qu'il y a au-delà qui sont aux confins des us et coutumes, de la mémoire, de la préhistoire, de la mode, tous les codes, tous les pauvres alphabets au moyen desquels un être humain croit à certains moments être en train de lire un autre être humain. Donc le corps humain, il peut aussi être objet de lecture. Alors, je vous cite aussi le structuralisme et la narratologie parce que c'est aussi intéressant. Ça fait partie d'un horizon... Des horizons, disons, critiques littéraires et philosophiques de ces temps-là. C'est un courant littéraire qui se répand surtout en France, hein, et c'est ce qui est utilisé encore aujourd'hui partout, surtout dans les pays francophones, hein, mais aussi en Amérique. Hein. L'Amérique a été colonisée par cette forme d'interprétation des textes qui est venue de la France. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu que dans le dernier temps, Harold Bloom est mort, il a dit euh, avant de mourir, moi j'ai perdu ma partie avec la culture française parce que la, la, la, la, moi, la méthode d'interpréter les textes littéraires c'est celle qui est venue de Derrida, de, de Barthes, de la France et, ou de Greimas. donc ça voulait dire surtout ça hein, le texte littéraire c'est une unité euh, qui n'a pas besoin d'être comprise a entendu à travers des liens vers l'extérieur. Par exemple, la vie de, de l'auteur dont je vous ai parlé n'a rien à faire avec les textes. Hein? Donc, euh, s'il a vécu, euh, s'il était misérable, s'il était riche, le milieu euh, social euh, non, où, où il a vécu, ce n'est pas important pour interpréter un texte. On doit interpréter un texte seulement comme on dit en latin, iuxa propria principia, c'est-à-dire seulement avec le texte même. Non? On comprend tout à travers le texte, à travers ce qui dit l'auteur, hein? à, euh, -à, à travers les structures narratives, c'est-à-dire à travers les scènes non? qui composent les textes littéraires. On n'a plus besoin vraiment, nous en Italie, on n'a pas vraiment apprécier complètement ce principe. Nous, on est très attaché encore au fait que bon, la littérature a à faire avec la vie. Et, et donc, euh, et savoir quelque chose de l'auteur, savoir quelque chose du milieu où il, il a bougé dans sa vie, pour nous, c'est encore important. Parce qu'on est un peu historiciste chez nous. Mais en France, non. Hein. En Belgique, encore pire. Hein. Je le dis parce que moi, j'ai enseigné à, à Louvain-la-Neuve, et là, Louvain-la-Neuve, c'était ça. Hein. Ça n'importait. L'auteur n'existait plus. Je dis la vie, la vie vraie de l'auteur. Hein, il existait en tant qu'auteur et en tant qu'écrivain dont l'œuvre était la manifestation. Mais pour tout ce qui était sa vie. Pff, pas du tout, hein. on ne savait de rien. Hein? C'est la mort de l'auteur. C'est la mort de l'auteur. La oui. Oh, oh, oh, il peut renaître, mais d'une autre forme. Hein. Et là, je, je vous cite aussi, j'évoque aussi l'influence de la narrative de Borges et de Cortázar, c'est-à-dire des de, de, de écrivains sur-américains, argentins, les deux, et, um, par exemple, qui apportent à la littérature un peu de nouvelles idées à propos... De, bon, de la vie qui, est, qui apparaît comme un labyrinthe, c'est-à-dire un labyrinthe où on ne trouve pas une issue, hein, où le temps, par exemple, ce n'est pas un temps qui se développe d'une forme régulière comme une durée à partir d'un moment jusqu'à un autre, parce que c'est toujours un temps circulaire qui revient sur euh, lui-même. Et, et avec, euh, disons, des... Euh, pff, des outils que... Bon, je vous explique un, un conte de Cortaz. Je pense que c'est plus simple pour vous. Alors, il y a un conte de Cortaz qui s'appelle la continuité des Pâques où euh, il y a un personnage... Hein, qui revient de ses affaires de la ville, il s'assied dans un fauteuil de velours vert, hein. il commence à lire une histoire. Cette histoire raconte des amants hein, qui se retrouvent dans une cabane et, et le, le euh, disons, l'amant, le mâle, hein, il a avec lui un poignard hein, et, qui réchauffe son, son âme, dit. Et, alors, parce que il dit. Parce qu'il a l'intention d'aller tuer non, assommer les maris de cette femme, parce qu'ils sont des amants, mais elle, elle est mariée. Alors lui, il part, il traverse le, les bois, il arrive à une maison, il entre dans cette maison, cette maison, il y a une chambre, la première chambre est vide, la deuxième est vide, il arrive dans la troisième chambre, et là, il trouve un homme qui est en train de d'élire dans une fauteuil de velours vert. Donc vous voyez, c'est un jeu de miroir, ce qu'on appelle une mise en abîme, hein. c'est-à-dire que c'est une sorte d'embottement. De hein, à l'intérieur hein, du, du conte, là, par exemple, il y a encore un autre conte. Hein. Euh, Cortázar nous raconte de cet homme qui est en train de lire, mais il lit une histoire et cette histoire se reflète sur lui-même, hein. c'est un peu un jeu de, de miroir, là. J'espère que vous avez un peu compris à travers cet, cet exemple, parce que sinon c'est un, un peu plus difficile. Je vous rappelle seulement les, les deux autres œuvres qui euh, précèdent euh, celles dont je dois vous parler, qui sont « Les villes invisibles », c'est-à-dire c'est un, une sorte de roman qu'il y a une corniche, dans la corniche, il y a euh, Marco Polo et Kublai Khan, hein, l'empereur le, le, de la Chine, hein, qui demandent à Marco Polo de lui raconter toutes les villes qu'il a vues dans son empire. Hein. Donc il y a une série de descriptions de ces villes, qui sont des villes évidemment inventées, hein, et, et donc à la fin, il y a une conclusion qui est tout à fait négative de la part de Kublai Khan, il dit « euh, bon, le monde c'est l'enfer, mais la conclusion de Calvin, c'est pas celle-là, ben, il faut regarder dans l'enfer ce qu'il n'est pas, qu pas enfer et le reconnaître et lui donner de l'espace, lui, lui faire espace. Donc euh, c'est toujours un message qui veut être un peu positif, hein, non? même si, ben, là je ne m'arrête pas sur ça, je vous montre simplement. Et cette autre œuvre qui, qui suit l'autre à distance d'une année, que c'est le château des destins de croisés, hein, parce que c'est un peu un exemple de cette littérature combinatoire. Il y a un personnage qui arrive dans un château, hein, un château qui est, qui est silencieux. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de personnes qui sont assises à une table devant un jeu de cartes, des tarots. Hein, et alors chacun de ces personnages, il raconte son histoire en prenant une euh, carte euh, de, de, de ce jeu, hein, et en alignant l'une après l'autre ces, ces cartes, il raconte son histoire. Hein, C'est-à-dire par exemple, euh, les six de épée c'est dit comme ça, le six de épée alors, euh, alors, il y a le personnage qui est un chevalier, donc le chevalier de bâton, je ne sais pas. Puis, alors, il rencontre dans la forêt euh, six personnes qui sont armées d'une épée. Non, et alors, il utilise cette, cette... Donc tout est silencieux parce que les personnages, ils sont moués. Hein? Mais ils racontent leur histoire à travers donc, la combinaison de toutes ces cartes de jeu. Là, c'est un exemple de jeu combinatoire. Hein? Alors là, c'est la couverture de, de, de l'œuvre Si par nuit d'hiver un voyageur. Hein? Alors, hum, il écrit ce livre en 1979, donc six ans après l'autre texte, six ans du silence, il, il n'a rien écrit pendant six ans, ces six ans. Il est à Paris, donc il est profondément influencé par tous les courants littéraires, techniques et critiques que j'ai posées. Hein. Et le texte n'est pas simplement un roman comme on, on l'entend hein, d'habitude, mais c'est un roman qui reflète sur comment on écrit un roman, comment on lit un roman. Donc c'est aussi une sorte de théorie littéraire sur le roman. C'est pour cela que c'est un texte un peu difficile. Quelqu'un de vous m'a dit que n'a pas aimé Franck, m'a dit que... Et, alors, comment il se présente Alors, c'est un roman qui est fait d'une manière très expérimentale. Alors, il y a une histoire corniche, c'est-à-dire il y a euh, une histoire, un récit, hein, à l'intérieur duquel il y a un lecteur et une lectrice. Hein. Le lecteur, écrit avec la L majuscule, hein, sont les personnages, les protagonistes de, de l'œuvre. Hein. Alors, le lecteur, euh, on, on s'adresse à lui, à la deuxième personne, donc euh, l'auteur le tutoie, hein, et euh, ce lecteur, euh, il achète un livre le dernier livre d'Italo de Calvino qui s'appelle « Si par une nuit d'hiver, un voyageur ». Donc nous, on est en train de lire un livre, nous, hein, que c'est « Si par un nuit d'hiver, un voyageur », où il y a un lecteur avec la L majuscule, qui ne sont pas nous, qui est en train de lire le même livre. Donc c'est une mise en abîme euh, comme, comme je vous ai déjà montré. Non Alors, mais ce lecteur, qu'est-ce qu'il fait Il est en train de lire, il est... Il est euh, Charmé, par, par, fasciné par cette histoire, mais cette histoire s'interrompt soudainement parce qu'il y a des de, de, de pages, pages qui sont blanches. Hein. Et alors, alors, lui, il va à la librairie, il est très énervé hein, de, de ces faits, et il va à la librairie et, et il proteste <rire> avec le libraire. Et le libraire lui donne une autre copie de ce texte. Donc, lui, il est tout content, il revient à la maison, mais il se rend compte que le texte qu'on lui a donné, ce n'est pas le même. C'est pas pas celui qui, qui parlait d'un voyageur qui, durant, qui, pendant la nuit, il devait rencontrer un personnage mystérieux, lui donner une valise. Hein. Mais c'est toute autre histoire. Hein. Et c'est toute, toute autre histoire, elle aussi s'interrompe soudainement. Donc euh, ce sont toujours des débuts, des non, de, de, des livres, mais qui s'interrompent toujours. Et alors lui, qu'est-ce qu'il fait Il va encore chez le libraire, et c'est là qu'il rencontre euh, la lectrice Ludmilla, qui elle, elle était déçue, elle aussi, parce qu'elle a rencontré une, co une copie du livre qui, qui, qui s'est Donc ils décident ensemble de faire cette recherche du livre qu'ils n'ont pas, qu pas pu lire, hein. et donc ils rencontrent plusieurs, plusieurs livres, non, ce, les dix les 10, les, les 10 micro-histoires hein, qui se trouvent à l'intérieur de cette corniche. Donc la corniche extérieure raconte cette aventure, c'est-à-dire la recherche du livre avec la L peut-être majuscule, parce que c'est le vrai livre, et de l'autre côté, euh, côté, il y a tous ces, ces, ces, ces, ces débuts hein, de différents romans qui sont un le plus intéressant de l'autre, hein, parce que Calvin sait raconter hein, des, des histoires. Donc, chaque fois, nous aussi, nous sommes toujours déçus, parce qu'on s'est déjà passionné à, à l'histoire qu'on racontait, mais pas, et soudainement, c'est fini. Hein. Alors, nous, euh, on reste là... Donc euh, là, je voulais juste vous montrer aussi, même si c'est déjà la conclusion, mais pour vous montrer une autre mise en abîme, hein, pour vous montrer ce jeu des de, de miroirs hein, qui est typique de cette forme de littérature, c'est-à-dire cette espèce de réflexe euh, d'un conte sur l'autre. Donc la conclusion, il y a le lecteur et la lectrice qui désormais se sont mariés. Hein. On verra comment ils se marient et sont au lit engagés les deux dans la lecture. Hein? Et les derniers mots du livre sont « Ludmilla, ferme ton livre, éteins sa lampe, abandonne sa... » Ah non, c'est n'est pas encore le dialogue. C'est Ludmilla qui ferme son livre, hein, éteint sa lampe, abandonne sa tête sur le et dit « Éteins-toi aussi, tu n'es pas fatigué de lire ?» Et lui répond, lui, c'est le lecteur, hein, « Encore un moment, je suis juste en train de définir, définir si, par une nuit d'hiver, un voyageur d'Italo Calvino Ce sont les derniers mots. Et nous aussi, on est en train de lire les derniers mots du livre. Donc, vous voyez quel jeu qu'il y a entre non, les personnages du livre et nous nous, le lecteur extérieur, disons, du livre, nous lisons les derniers mots de ce livre. Hein? Donc, il y a cette correspondance. Ben, C'est un jeu intelligent. Hein? les deux personnages hein, rencontrent d'autres personnages. Bon, le plus intéressant, là, je ne vous parle pas du tout, Lotaria, c'est la sœur de Ludmilla, c'est le type vraiment de l'étudiante universitaire de ce temps-là, hein, qui fait des lectures, des romans, mais à partir, par exemple, de, de la méthode marxiste ou de la méthode déjà pensée, déjà de la méthode euh, informatique. Par exemple, elle lit le livre, elle regarde... Combien de fois un mot recourt à l'intérieur d'un livre, donc ça voulait dire qu'on parle de ça. C'est une manière pour laquelle Calvin montre beaucoup de mépris. Et un personnage intéressant, c'est un écrivain qui s'appelle Flannery. Silas, qui est un auteur en crise dont, à l'intérieur du livre, on reporte un peu euh, des parties de son journal. Hein. Alors, c'est l'auteur qui est aimé par la lectrice, parce qu'elle elle, elle le voit comme l'auteur naturel, spontané, et il, elle dit... Comme une plante de gourge fait les gourges. Il écrit comme une plante de gourge fait les gourges, c'est-à-dire d'une manière très spontanée, sans, sans artifice. Mais c'est un auteur qui, en ce moment-là, il est en crise. Donc, il ne sait pas comment écrire ce, ce qu'il doit dire dans, dans un nouveau roman. Il a écrit beaucoup de romans, mais en ce moment-là, il est en crise. Donc, il écrit un, un journal intime, disons, où il parle de cette crise. Non Et en particulier, par exemple, et alors, je, je vous lis. Ah, il est en train, il, il, il devrait écrire quelque chose, mais il reste devant sa feuille blanche. Et il regarde derrière, il a une affiche, une affiche qu'ils lui ont donnée avec Snoopy. Vous savez Snoopy qui est en train de taper, c'était une nuit sombre et orageuse. Il dit, mais là c'est un, un début magnifique, parce que c'est un début qui peut à partir duquel on peut développer les histoires les plus fantastiques. Donc, et, et, et, ah, vous voyez là, c'est euh, et, et, et Calvino, il avait cette affiche dans, dans son bureau. Hein. Et, et donc, il dit, je voudrais pouvoir écrire un livre qui ne serait qu'un qu début, hein, et qui garderait pendant toute sa durée les potentialités du début, une attente encore sans objet. Non Quand on pas pas encore comment les, les romans va se développer donc on est très attentif très très intéressé comme dans les, les, les micro histoires qui qui, qui sur, le, sur, si, sur lesquelles sur tombent tombe dans leur recherche du livre non mais comment un vrai livre pourrait-il bien être construit devrait-il s'interrompre après le premier alinéa non pour garder cette attente hein? cet, cet intérêt du lecteur ou Prolonger indéfiniment les premiers préliminaires, ou encore emboîter un début de narration dans l'autre, comme font les mille et une nuits. Donc, il utilise un peu ces expédients, disons ces outils, pour écrire son livre, parce que lui aussi il fait ça, hein, C'est-à-dire qu'il met, il emboîte hein, un récit à l'intérieur de l'autre, il interrompt les, les, les, les histoires. Et, et il dit encore, donc là, ce sont des réflexions sur la manière d'écrire. Donc c'est ça que c'est la théorie, disons, du roman. Le fait qu'on parle de méta-roman, non, en cette période. C'est-à-dire la réflexion sur les structures, sur euh, l'analyse, disons, comment on fait un roman. Donc comment l'écrire et comment on doit le lire aussi. Non? Donc ce sont les deux opérations parallèles qu'on doit faire sur, sur un roman. Alors, il euh, dit, parfois, c'est un peu difficile peut-être, mais euh, après je vous l'explique. Hein. « Parfois, je pense à la matière du livre, à écrire, comme quelque chose qui existe déjà. Pensée déjà pensée, dialogue déjà proféré, histoire déjà arrivée, lieu, atmosphère déjà vue. Le livre ne devrait être rien d'autre qu'un équivalent du monde non écrit, traduit en écriture. » Là, c'est la méthode réaliste, c'est-à-dire, non considérer les livres comme un miroir du monde extérieur. Donc, écrire hein, ce qui aurait pu arriver. Hein, ce n'est pas nécessaire que ce soit vraiment arrivé. Hein, mais là, c'est la manière réaliste hein, d'écrire. Ou, d'autres fois, en revanche, je crois comprendre qu'entre les livres à écrire, et les choses qui existent déjà, il ne peut y avoir qu'une espèce de complémentarité. Le livre devrait être la contrepartie écrite du monde non écrit, sa matière, ce qui n'est pas et ne pourra pas être sans avoir été écrit, et dans ce qui existe, prouve obscurément le manque dans sa propre incomplétude. C'est très difficile, hein, je sais. Hein. Mais là, il veut dire simplement, hein, ou peut-être le livre, c'est quelque chose. C est, c est, un texte qui ajoute quelque chose au monde. C'est complémentaire, c'est-à-dire que c'est une invention nouvelle qui, qui, qui, qui est introduite dans le monde. Ce n'est pas simplement le réflexe, ce n'est pas le miroir hein, du monde extérieur, mais c'est quelque chose qui, qui n'existait pas et qui commence à exister au moment où l'écrivain l'écrit. Ben, là, je vous fais d'autres exemples sur les réflexions qu'il fait sur la lecture. Hein. Par exemple... Euh, un certain moment, le lecteur vient de rencontrer la lectrice et Calvin souligne le parallélisme un certain moment entre le livre et la vie parce qu'il dit « ta lecture, c'est calvino qui s'adresse au lecteur intérieur, hein, ta lecture n'est plus solitaire, tu penses à la, à la lectrice qui en ce moment même ouvre le livre et voici qu'au roman à lire hein, se superpose un roman à vivre, la suite de ton histoire avec elle. » Donc, à partir du fait qu'ils font la même lecture, hein? qu'est-ce que ça peut arriver aussi, qu'il y a une vraie histoire hein, qui peut naître entre eux, hein? c'est-à-dire bon, l'histoire de leur mariage. Et donc là, il y a encore euh, des réflexions, par exemple, sur la manière de lire. Je, je vous le résume, hein? je fais un résumé. Et par exemple, parce que dans le chapitre 11, il rencontre toute une série de lecteurs. Hein? dans une bibliothèque où paraît-il que tous les livres qu'il cherche sont euh, recensés, ils se trouve là, mais lui il, il n'a pas la possibilité d'accéder de, de, à ces livres parce que bon, quelqu'un a été emprunté, donc il, les livres vrais continuent à, à, à s'enfuir. Hein. Mais eh, tous ces lecteurs, ils disent quelle est leur manière d'entendre un livre, qui peut être notre manière de lire. Hein. Par exemple, il y a quelqu'un qui lit eh, et simplement devant une phrase, eh, il, il s'arrête là parce qu'il y a un mécanisme de fantaisie qui se met en œuvre à ce moment. Et donc, le texte, c'est simplement un peu une sorte de d'alibi, de, de, de, de hein, mais pour faire des fantaisies, hein, c'est-à-dire pour construire euh, des processus mentaux hein, qui sont du de, de, de lecteur. Hein. Ben, ça arrive, hein. nous on est en train de lire un livre et puis notre tête va ailleurs hein, et pense à d'autres choses, mais à partir de ce texte. Ou, ou par exemple, il y en a d'autres qui lisent et derrière chaque mot, ils s'arrêtent là, sous chaque mot, et ils approfondissent quelles peuvent être les significations plus cachées de ces mots. Il y a aussi euh, une manière de lire euh, comme ça. Ou il y a des gens, par exemple, qui relisent toujours les mêmes livres, hein, mais en trouvant toujours des significations nouvelles. Si vous lisez un livre à, à 20 ans et vous le relisez à, à 40 ans, vous savez que vous trouverez des significations tout à fait différentes. Donc, alors, euh, avec un de ses lecteurs, euh, il demande à un de ses lecteurs, mais comment, euh, comment une histoire peut terminer, non Une histoire euh, romanesque, disons, non Alors, ce lecteur, il dit, Autrefois, le récit n'avait que deux façons de finir. Une fois leur épreuve passée, le héros et l'héroïne s'est mariés. Hein? Ou ils mouraient. Il y avait ou la mort ou l'amour. Ils vivaient toujours heureux et contents. Et le sens ultime à quoi renvoient tous les récits comporte deux faces. C'est qu'il y a de continuité dans la vie, c'est-à-dire l'amour, hein? et c'est qu'il y a d'inévitable, c'est-à-dire la mort. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait le lecteur frappé par cette conclusion, il dit « là, tu t'arrêtes un moment pour réfléchir, puis avec la soudaineté de l'éclair, tu de, te décides, tu épouseras Ludmilla ». Il décide, non, il ne veut pas être de, du côté de la mort, mais du côté de la vie, donc il décide. Alors, ça, ce que je vous ai raconté, c'est simplement la corniche, c'est-à-dire c'est l'histoire eh, qui fait le cadre, eh, à l'intérieur de laquelle il y a tous ces, ces débuts des romans, eh, les débuts des romans sont dix, eh, et je, je vous montre les titres parce qu'ils sont intéressants. Alors, le premier, si, c'est « Si par nuit d'hiver, un voyageur hein? ». Si vous voulez, je vous raconte seulement celui-ci parce que c'est intéressant. Hein? Alors, il y a un voyageur qui arrive dans une gare où il ne connaît personne, et il doit échanger une valise. Hein. Il a un, me, un mot de passe à dire, euh, et Léa avait raison, c'est le mot de passe, mais il ne rencontre pas la personne parce qu'il arrive en retard. Et le train euh, où l'autre passager voyageait, qui devait échanger sa, sa, sa valise avec lui, et bon, il est peut-être déjà parti. Hein. Et donc, il entre dans les cafés, de, il rencontre les cafés de la gare, il rencontre des personnages. Vous devez imaginer, parce que c'est l'auteur qui nous dit qu'il bon, y a une atmosphère toute euh, pleine de brouillard, non de, de, et, et là, ça interrompt. Et nous, on reste comme ça, parce qu'on euh, voudrait savoir la, la fin de cette histoire, mais, mais c'est impossible. Ah, je ne vous les raconte pas tous, hein, c'est impossible. Alors, en s'éloignant de Malbork, c'est le, le deuxième qui rencontre, et, et c'est un peu une histoire qui, est, qui a comme milieu euh, peut-être un shtetl, euh, vous savez, un village euh, juif de la Pologne ou de, ou de la Russie. Malborg, il y a une localité comme ça, qui s'appelle comme ça, euh, à, au, à la frontière entre la Pologne, près de la Câmazure. Hein et bon, pencher au bord de la côte escarpée, sans craindre le vertige et le vent, regarde en bas dans le, les passeurs des ombres, ce sont des titres, oui, qui sont suggestifs, non dans un réseau de lignes entrelacées, dans un réseau de lignes entrecroisées, sur le tapis de feuilles éclairées par la lune, autour d'une fosse vide, quelle histoire attend là-bas sa fin Alors si on prend tous ces titres et on les met ensemble, ça devient un, un autre début d'un roman. Donc c'est fait comme ça, non et, Alors pourquoi les récits s'interrompent toujours hein? Pour nous montrer que l'auteur, hein, il a un pouvoir qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il peut nous séduire, hein, et il peut nous attacher à ses, à ses contes, à ses récits. Hein. Nous, on est eh, pris, presque, on tombe dans un autre monde hein, quand on est pris de, de la lecture. Et donc, et, et lui, il est très habile parce que il nous raconte ce que nous avons envie de lire, c'est-à-dire qu'il construit consciemment, hein, le récit sur l'horizon d'attente de nos lecteurs. Hein. Donc, il nous montre par exemple que le, le, le, le mécanisme de l'aventure, l'aventureux, hein, c'est-à-dire euh, entrelacer une aventure avec l'autre, nous, nous, fait que nous, nous, sommes à, euh, nous restons euh, attachés non, à cette histoire et on n'est plus capable de se détourner de, de cela. Donc, la lecture, c'est quelque chose qui, est, qui a qui a un pouvoir qui est extraordinaire. extraordinaire. Mais l'interruption, qu'est-ce qu'elle fait Elle nous donne un sens très fort de frustration. Hein. Si vous trouvez un livre, par exemple, à un certain moment, qui a deux pages vides, nous, euh, si, on, on reste euh, très mal. Hein. On voudrait... Euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans mm. Excuse-moi, si bien, juste quelque chose qui me semble très fort ici, ici euh. que je voudrais, qui est le pendant de ce que tu viens de dire, mm. c'est que Calvini... Il nous montre aussi à quel point il se refuse un certain pouvoir qui est le pouvoir de nous faire la morale. Oui, oui, oui, c'est aussi arrêtant, ça. Hein, parce qu'il n'arrive jamais à la, la fin, fin, il n'arrive pas... C'est un pouvoir ah. que les auteurs ont ah, de nous faire la morale euh, et lui, il euh, se préserve. Il se préserve parce qu'il interrompe, hein, ouais. mais il sait qu'en faisant ça, il suscite à nous donc ce sens de frustration, nous on a aussi besoin d'avoir une histoire complète et peut-être avec une morale à la fin. Mais lui, il, il s'arrête sur ça et c'est une réflexion sur la structure d'un roman. Un roman, il est fait comme ça. Hein? Donc, euh, ah, alors je, toutes ces histoires-là, ces micro-histoires, même s'ils ne sont que des débuts, mais mais mesurent plus ou moins dix pages, hein? chacun, ce n'est pas euh, trois lignes. Hein? Je dis, ils sont un peu construits sur des modèles qui sont les modèles de romans qui étaient un peu diffusés à cette époque ou qui sont diffusés à partir de, de, de, de la littérature, par exemple. La spy story, c'est la première que je, dont je vous ai parlé. Non euh, ils doivent changer ce mot de passe. Euh, donc c'est une histoire qui crée cette suspense. Hein euh, par exemple, un thriller, dans, regarde en bas dans l'épaisseur des ombres, parce qu'il y a le personnage qui doit se débarrasser d'un cadavre, et il n'arrive pas à se débarrasser de, de, de, de ce cadavre. Donc il n'arrive jamais, et, et nous on est toujours là... <rire> Puis, par exemple, il y a des qui, un conte, par exemple, autour d'une fosse vide, qui est euh, donc le milieu qui nous est décrit, c'est de l'Amérique du Sud. Il y a euh, un jeune, donc c'est un peu comme son temps de solitude ou les conte de Borges et de Cortáza euh, que je vous ai évoqué. Et, par exemple, il y a un jeune qui se trouve à la euh, autour de, de, de son père, de, du lit de son père qui, qui est en train de mourir. Et lui, le jeune, il veut savoir qui est sa, sa, sa mère, parce qu'elle ne, ne le sait pas. Et donc euh, son père lui dit « tu dois aller dans ce village-là, euh, un peu perdu ». Et pour, connaître, pour savoir qui est ta mère. Non donc lui, il part il, il parle avec une vieille, il a un peu le, le, le soupçon que peut-être c'est elle sa mère, mais il n'est pas certain. Mais cette, cette dame-là lui dit que son père, il, a, il avait accompli des actions euh, méchantes dans, dans ce village, donc qu'on on, l'avait repoussé, on avait, il avait dû s'enfuir, hein, parce qu'il avait tué, un jour, un jeune qui passait à côté du, du, du fleuve, il avait des à duel et il l'avait tué. Hein? Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait donc il, il part à cheval, il rencontre auprès d'un fleuve un jeune, il le défie à duel et donc, il va le tuer. Donc, vous voyez, là, c'est le temps circulaire, c'est-à-dire que le, le, le, le fils, il a le même destin de son père. Donc, c'est un temps qui retourne sur lui, qui s'est mort la queue. Hein. Et c'est un peu le conte anthropologique, un peu à la, à la, à la, aussi à 100 ans de solitude. Puis le conte érotique, par exemple, c'était les années où les, les romans japonais étaient à la une. Hein. Et, et donc là, il y a un jeune qui se trouve dans une, là, chez un maître qui doit lui expliquer comment eh, percevoir eh, la sensation euh, d'une feuille du ginkgo biloba de la plante qui tombe euh, au sol hein, et, et la distinguer de perceptions des autres feuilles qui tombent aussi. Donc euh, il doit euh, isoler cette sensation et aussi une sensation tactile parce qu'à un certain moment ben, il y a une sorte d'histoire entre lui et, et la femme de son maître. Là, et donc, euh, elle, elle frotte ce, son sein euh, à, à lui. Et donc, il, il est attentif aux sensations euh, tactiles, plus, plus subtiles, plus fines de, de, de, de cette rencontre. Donc, c'est un peu comme euh, les romans japonais de Kawabata ou oh, non, de, de ces années-là. Hmm. Par exemple, euh, le deuxième, c'est euh, celui dont je vous ai parlé, qui qu paraît être... Euh, situé dans la Pologne, euh, et où il y a deux familles à un certain moment. Donc il y a un, un garçon qui va euh, vivre dans une autre famille, il y a un échange d'enfants, et donc euh, un échange de destin, mais l'histoire s'interrompt soudainement. Mais il y a toute une description de, de, de la maison, par exemple, où il vivait, que c'est une maison qui paraissait une maison juive, de petits villages euh, juifs euh, des années bon, 30, je ne sais pas. Et puis, il y a par exemple des, des nouvelles typiques euh, du réalisme russe. Mais il y a un peu tous les, les exemples non, des euh, types de romans qui étaient répandus à ces moments historiques. Hein. Et à l'intérieur de ces récits, il y a toujours des... Il y a des analogies entre les différents euh, contes, hein, parce que les protagonistes ils sont toujours surmontés par une sorte de menace euh, incompréhensible. Non ils sont obligés de faire de, de, des actions hein, dont ils sont coupables et victimes en même temps. Hein. Par exemple, il y, a, il y en a un, hein, je ne me rappelle plus les le titres, il y a euh, euh, un jeune, un hein, jeune, la, la, la, le milieu c'est l'Amérique, hein. il est en train de faire du jogging et il entend dans tous les, les, les villas, les, les maisons euh, devant lesquelles il passe, et il entend sonner un téléphone et il sait que c'est un téléphone qui, qui, le rappel, qui appelle euh, lui c'est-à-dire que lui est impliqué dans cette donc il, il il continue de courir il continue à courir il courait et à la fin il décide de répondre à un de ses téléphones mais il, il rencontre des dizaines de téléphones qui, qui sonnent hein. et là la, la, la personne qui répond c'est vrai qu'il s'adresse à lui et, et c'est une femme qui dit tu m'as abandonné et on m'a kidnappé toi tu dois euh, arriver tout de suite pour me libérer non c'est juste pour vous montrer quelle est un peu l'atmosphère de ce type de, ces, euh, de, ces de, de euh, micro-histoires. C'est-à-dire, ce sont toujours des personnages euh, qui, se, qui, qui, qui ont autour d'eux une sorte de réalité, mais dont ils ne peuvent pas se fier, parce que c'est toujours euh, quelque chose, euh, comme s'ils si, si étaient vraiment menacés de l'extérieur. Le, le, le mot le plus... Les plus répandus, c'est piège. Il se, trouve, il se sent toujours piégé, non, d'une certaine manière. Et donc, l'espace, c'est un espace de labyrinthe hein, où le, le, il bouge. Il y a par exemple une histoire où. Euh, c'est celle du cadavre, là, euh, dont on n'arrive jamais à, à se débarrasser. Et ils entrent dans un milieu qui est fait, une pièce qui est faite par euh, des miroirs. Et où on ne distingue pas qui sont les, les, les vrais personnages, les vraies figures, ou s'il s'agit par exemple simplement d'images. Donc là, c'est un espace... Euh, qui est incompréhensible, qui est un peu un labyrinthe euh, à l'intérieur duquel on, on bouge, mais on ne sait pas où aller, où, il n'y a pas d'issue. C'est un peu le labyrinthe, par exemple, des textes de, de, de, texte de Borges, non Et aussi le temps, comme je vous disais, c'est un temps plutôt fragmentaire. Ce n'est pas un temps comme dans les récits traditionnel, en germinal, nous savons très bien qu'il y a donc l'histoire de la mine, alors le personnage, euh, euh, il part à un certain moment, non, il abandonne la mine. Hein? Donc il y a toute une série d'événements qui sont entrelacés par un rapport de cause et de fait. Mais ici, non, il n'y a pas. Il y a des choses qui arrivent, mais d'une manière tout à fait mystérieuse, ils n'ont pas une cause qu'on puisse découvrir. Et donc c'est un peu un temps qui est... Euh, circulaire, un, un temps qui peut re retourner sur lui-même sans sans, sans qu'il y a une explication. Notre hein. c'est la dernière réflexion et après c'est terminé. Hein. Et, je vous l'ai dit donc on est à la fin. Et, alors là c'est les genres les romanesques c'est les genres euh, fictionnels. Alors dans les romans traditionnels alors moi je, je me réfère toujours à cela parce que je me semble toujours les le, le modèles, moi je l'aime beaucoup. Et donc, dans les romans de Zola, l'auteur n'entre jamais, non C'est-à-dire que les histoires doivent être absolument closes à l'extérieur. Hein On ne peut pas... L'auteur ne peut pas dire, alors moi je pense ça, et toi tu penses ça, non. Mais ici, dans ces micro-récits... Il y a toujours l'intervention de Calvino, parce qu'il nous dit, il, il décrit, il est très précis hein, dans les descriptions, les descriptions de Calvino sont les plus belles de notre littérature. Hein. Donc, euh, ça vaut la peine seulement pour ça. Elles sont très précises, très concrètes, très, très particulières, cristallines, vraiment. Et, mais, il, ça ne suffit pas, donc il nous donne aussi des suggestions, il nous dit, mais là, l'atmosphère, vous devez la comprendre comme si vous étiez dans un lieu, papapa, et donc, il nous donne des explications, on, on ne devrait pas les faire. C'est le lecteur qui doit tirer des conclusions du, du texte sans, sans avoir ces indications de l'extérieur. Mais lui, il, il dévoile en réalité la main de l'auteur à l'intérieur des micro-histoires et ben, bien sûr à l'intérieur de la corniche, parce qu'il parle en deuxième personne, donc il, il s'adresse à un lecteur, et donc c'est lui la première personne hein, qui parle. Donc, je voulais juste euh, simplement vous rappeler que euh, si par une nuit d'hiver, un voyageur appartient plus ou moins, hein, plus ou moins comme euh, d'autres textes, comme euh, le roman de la Rose euh, d'Umberto de, de, Eco, à ces courants qui s'appellent postmodernistes, au post-moderne. Hein. Et, et moi, ici, je vous rappelle seulement trois des critères fondamentaux. Hein. Par exemple, le mélange des genres littéraires, c'est-à-dire que les polars, par exemple, peut-être à côté d'un roman historique ou mélanger les deux, comme dans les romans de la Rose. Non Il y a une histoire, euh, qui est une histoire, on doit découvrir qui est euh, l'assassin, mais c'est un roman historique. Donc, euh, on mélange les genres littéraires, et ici, si vous, les, vous les avez, avez vu qu'ils sont tous mélangés, parce que les micro-histoires, chacun fait référence à un type particulier de roman. Et par exemple, la notion de progrès est niée, non S'il n'y a pas un développement de l'action, s'il n'y a pas un avancement, disons, les événements ne sont pas entrelacés par un rapport de cause et de fait, mais ils, sont, ils arrivent par hasard, hein? on ne peut pas les expliquer, non On ne sait pas pourquoi là le voyageur il est à cette gare-là, il attend n'importe qui, hein donc alors ça voulait dire vraiment que aussi la, le temps, ce n'est pas plus le temps qu'on qu est habitué à, à considérer nous, et la littérature n'est plus la mimésis, c'est-à-dire c'est plus la reproduction du réel. Non, la littérature c'est autre chose. Hein? Ça peut prendre du réel, si vous voulez, de, de, des éléments, mais la littérature c'est invention, et invention c'est plutôt un jeu combinatoire pour lui. Hein? Et donc, euh, là, euh, je disais simplement que c'est un roman très expérimental, hein, ce livre-là. Euh, mais il est poussé, Calvin, toujours par la nécessité d'avoir une connaissance rationnelle. Dans sa première production, c'était la connaissance rationnelle, par exemple, euh, dans, dans les ancêtres non, de la vie humaine, comment on doit la regarder un peu de loin pour mieux comprendre le mécanisme de ces réalités. Et là, c'est plutôt l'analyse, hein, mais l'analyse véritable hein, et approfondie, de la fonction du, de l'écrivain, de la fonction du lecteur, et donc ce que c'est la littérature. Là, c'est son objet, hein. mais c'est un objet de haute connaissance, je dis. Hein. Et il a écrit dans une forme euh, linguistique et stylistique élégante comme jamais en Italie on a eu, je crois, à au, au, au 20 siècle. Au 20 siècle, là, c'est vraiment le modèle de comment on doit écrire en italien. Et la traduction en français, c'est bien, hein? je, je trouve qu'elle est très bien. Et il y a certaines différences, euh, bon, mais, mais ce sont des différences très petites, par exemple, en français, on dit euh, euh, au-delà du, du vent, de la vertige. En italien, c'est de la vertige, del vento. Il y a certains pff, métas, mm. si, changements mais elle est très bien écrite aussi. Et je vous le conseille de le lire en français. Et, et ceux qui connaissent l'italien, de le lire en italien. Terminé. Oh oh Merci. Oh